Bonjour, vous voulez savoir quand rendre vos documents, comment les prolonger ou comment demander à la bibliothèque d'acheter un livre Pour cela, accédez à votre compte lecteur depuis la page d'accueil de vos bibliothèques. Cliquez sur Compte lecteur. Entrez votre identifiant et votre mot de passe Paris Sud grâce au bouton Cliquez ici pour vous connecter. Vous arrivez sur la page d'accueil de votre compte qui donne accès à vos prêts en cours mais aussi à leur date de retour. Renouvelez directement en ligne. Regardez notre autre tuto vidéo sur ce sujet. Vous avez la possibilité de réserver un document. Pour savoir comment réserver, visionnez notre tuto vidéo. Nous n'avons pas un livre ou pas assez d'exemplaires Demandez à votre bibliothécaire de l'acheter. Dans le menu, cliquez sur Mes suggestions d'achat, puis sur Nouvelles suggestions d'achat. Soyez le plus précis possible pour faciliter votre demande. N'oubliez pas de cliquer sur Soumettre votre suggestion. Votre demande est en cours. En cliquant sur Historique de lecture, retrouvez vos livres empruntés précédemment. De même, retrouvez toutes vos recherches en cliquant sur mon historique de recherche. Vous avez un doute sur l'adresse ou le numéro de téléphone fourni pour vous contacter Regardez dans mes informations personnelles. Vous constatez une erreur Si vous êtes étudiant, contactez votre scolarité. Sinon, envoyez un mail à votre BU. Vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités de votre compte lecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.